Salam à tout le monde. vous remercie pour vidéo. je pour pour de vous remercie pour juste dans sensibiliser au fibre au coronavirus plutôt. actuellement, amnénia, de sensibiliser, de nous des qui des qui des qui la bataille, voilà, tu t'anges bobo, tu fais pas de batach, mais a c'est négatif, ben popule, qu'est-ce qu'on a pour dépasser, la ont fait